La communication efficace, pour moi, c'est quoi C'est une communication qui est portée par une envie. L'envie, non pas simplement d'expliquer, mais bien évidemment d'embarquer là où les personnes qui sont en face de vous, là où ces personnes diront, feront ou penseront ce que vous voulez qu'elles disent, fassent ou pensent. Certains appellent ça de la manipulation. Moi, j'appelle cela de l'influence. La différence entre les deux, c'est la qualité morale, éthique de l'endroit où vous voulez les embarquer. Pour y parvenir, j'ai construit une méthode bâtie sur ma triple expérience de journaliste, de comédien et de formateur en entreprise depuis maintenant 15 ans. Chaque année, j'accompagne des centaines de personnes dans les plus grands groupes parce qu'ils ont compris que bien communiquer, ça n'est pas seulement pour faire joli. C'est un atout fondamental. Et aujourd'hui, j'apporte toute cette expérience au grand public à toute personne qui est intéressée par l'idée de fluidifier sa communication, de retrouver du plaisir dans cet exercice apparemment si naturel et qui pourtant peut, dans certaines circonstances, devenir si compliqué. Avec les principes que vous découvrirez et pratiquerez pendant ces deux jours de formation, j'ai accompagné des indépendants, des artistes, des avocats, des étudiants qui allaient passer leur concours, des... Personnes qui voulaient se faire recruter dans l'entreprise de leurs rêves. Bref, des personnes qui ont compris que, que ce soit dans leur sphère privée ou dans la sphère professionnelle, aujourd'hui, bien communiquer, c'est un moyen pour avoir une vie plus simple, plus agréable. Le premier jour, vous allez comprendre et pratiquer le principe de l'intention. Et pourquoi il est important et beaucoup plus efficace de se concentrer d'abord sur l'intention, plutôt que sur les obstacles. Vous allez aussi comprendre et pratiquer comment dans le corps, tout ne se vaut pas, tout n'a pas la même efficacité, le même impact. Le deuxième jour, vous allez pratiquer, tester ce que vous aurez découvert la veille sur des situations de votre vie quotidienne, privée ou professionnelle. Vous pouvez par exemple venir avec des situations assez classiques pour vous, que vous souhaitez redynamiser, réinventer, dans lesquelles vous souhaitez retrouver une forme de plaisir de joie. Ou bien, vous pouvez penser à des situations moins ordinaires, plus exceptionnelles, peut-être plus stressantes pour vous, que vous voyez pointer à l'horizon et que vous souhaiteriez tester, pratiquer dans une atmosphère chaleureuse, bienveillante et avec des outils éprouvés. Ces deux jours sont l'occasion d'échanges, de questions, de discussions joyeuses et passionnées. C'est aussi l'occasion de s'engager et de réfléchir tous ensemble autour de sujets qui nous concerne tous. Alors, ne tardez pas, prenez vos places, bloquez les dates dans vos agendas, parlez-en autour de vous, et je me réjouis de vous retrouver bientôt.